Oh là là Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu X-Defiant. Très content de vous retrouver, ça y est la bêta est terminée. La bêta fermée en tout cas du jeu est terminée pour l'instant. J'espère que vous avez bien profité Pour ceux qui ont eu accès au jeu Ceux qui n'ont pas eu accès au jeu et qui ont regardé des gameplays, J'espère également que vous avez kiffé Aujourd'hui enfin on va se retrouver pour Mon avis, mes opinions Est-ce que le jeu est bon, est-ce que le jeu est mauvais Alors c'est un petit peu plus complexe que ça évidemment. il faut surtout voir les points positifs et les points négatifs euh, Évidemment, tout ce que je veux dire C'est personnel, c'est mon avis et justement Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez Si vous êtes d'accord avec les points que je vais évoquer Si vous avez d'autres points à évoquer N'hésitez pas, en tout cas Désolé, c'est une insulte de jouer à la K-47 avec un viseur réflexe dessus, mais c'est comme ça. Euh, voilà, donc profitez de ce gameplay. C'est pas un des meilleurs gameplays que j'ai pu faire. Euh... Par contre on a gagné de manière très très très serrée sur ce mode de jeu Escort C'est pour ça que je vais vous proposer le, le gameplay parce que c'est assez marrant bah, Vous allez voir le but du jeu c'est de ne pas atteindre les 100% Il faut surtout pas que le robot aille dans notre base Et vous allez, vous allez voir on a gagné vraiment de manière très très très, très serrée Alors les points euh, positifs de mon point de vue, ce que j'ai aimé sur le jeu Déjà dans un premier temps, rapidement c'est l'univers d'Ubisoft hein, qui me fait vraiment kiffer C'est ça qui m'a donné envie d'aller sur le jeu en premier lieu Donc que ce soit les spécialistes et les maps Hein, tout ça qui font clin d'oeil à l'univers du Ubisoft C'est vraiment génial Deuxième chose par la suite Ce qui m'a fait rester C'est la jouabilité Donc des mouvements quand même relativement fluides Et accessibles aux joueurs call of. Encore une fois il y en a qui comparent ce jeu à Apex Je suis désolé Apex pour moi c'est injouable Je n'arrive pas à jouer à Apex Je suis plutôt un joueur call of. Et ben je peux vous dire que là je suis plutôt ravi C'est vraiment euh, voilà L'âme d'un call of se retrouve limite là-dedans d'un ancien call of. C'est vraiment les sensations à l'ancienne Pareil ça c'est également voilà un, un des points positifs que je dois dire J'ai l'impression de juste de m'amuser comme avant Sur les anciens Call of En plus tu peux choisir les maps un peu comme euh, sur les anciens Call of Donc c'est vraiment un, vraiment un kiff C'est vrai que je ne l'ai pas noté dans les points positifs Mais juste c'est sans prise de tête pour le moment Alors il faut voir par la suite Mais moi je me prends pas la tête quand j'y joue actuellement Et c'est que du plaisir Il n'y a pas de SBMM Franchement s'il continue comme ça Même s'il n'y a pas de raison bah C'est juste génial Parce que voilà le SBMM ça tue absolument le plaisir C'est bien pour le compétitif Il hein. n'y a pas... Euh à remettre en doute la chose le sbmm c'est bien quand tu veux justement être de plus en plus fort contre des gens de plus en plus forts mais quand tu veux juste t'amuser et tomber sur des gens au hasard et eh ben voilà là ce jeu il est vraiment nickel le time to kill je le considère vraiment bon euh, parfois c'est vrai que c'est difficile de sortir de quelques situations mais il y a toujours moyen mais à résultat t'as pas besoin de mettre tout un chargeur pour euh, tuer un mec Et en même temps c'est pas en deux balles que tu le tues non plus Ça dépend, ça dépend finalement Mais le time to kill pour moi c'est plutôt pas mal On notera quand même que le jeu est gratuit S'il vous plaît il est gratuit et il est euh, cross plateforme Sauf qu'il est gratuit mais il est bon aussi C'est ça ce qui, est, ce qui est bon à savoir quoi Il est bon alors de mon point de vue encore une fois il y en a qui vont pas aimer Mais voilà il y a des jeux qui sont gratuits et qui sont éclatés au sol Ce qui n'est pas le cas donc ça ça fait plaisir euh, Les graphismes on peut en parler Bon moi j'aime beaucoup les, les graphismes Comme je l'ai dit euh, beaucoup comparent à Apex Des trucs comme ça mais bon Le truc c'est que la jouabilité n'a rien à voir Donc ça fait plaisir c'est des graphismes à la Apex Mais c'est une jouabilité à la Call of que demander de plus euh, l'optimisation pour ceux qui ont des petites configs je peux vous dire que vous allez vous régaler voilà vous allez vous régaler l'optimisation enfin euh, voilà c'est fou quoi tu payes des jeux chaque année c'est le même jeu qui sort tu le payes 70 euros ils sont pas foutus de l'optimiser là as un jeu gratuit il est optimisé euh, aux petits oignons, sachant que c'est une bêta et qu'il y a des bugs. J'en ai même pas eu beaucoup des bugs, mis à part là, par exemple, que vous ne voyez pas mon pseudo. Encore une fois, là, quand je fais des kills, vous ne voyez pas mon pseudo. Euh, vous allez voir que je serai le meilleur joueur de la partie, mais on, mon pseudo ne s'affichera pas. Mais à part ces petits bugs, de rien du tout. Euh, putain, niveau optimisation, c'est quand même la fête. Hein. Euh, la durée de la bêta également. Quand même, ils se sont pas foutus de notre gueule. À la base, ils nous ont fait une bonne semaine de bêta et puis ils ont encore prolongé. Enfin bref, voilà. Hein, quand on a un call off qui te fait un week-end de bêta rempli de bugs. Hein. Voilà bon t'as compris ce que je voulais dire alors les petits points négatifs quand même parce qu'il y en a euh, Il fallait que j'en trouve parce que sinon ce serait pas très objectif Je trouve que les sauts d'obstacles c'est un petit problème Parce que le jeu est fluide Le jeu est fluide mais quand tu sautes un obstacle et Il y a une sorte de latence On va en parler juste après avec L7C Fox Mais il y a une sorte de latence et ça casse un peu la fluidité je trouve donc ce sera probablement corrigé Il y a des spécialistes un petit peu euh, déséquilibrés je trouve Par exemple le spécialiste qui crache du feu Il m'a fait péter un câble Pour revenir sur les sauts d'obstacles en fait c'est ça je crois qu'il y a une sorte de zone de collision invisible quand on envoie une grenade regarde sur cet extrait euh, quand on voit une grenade et eh bien elle euh, voilà, elle rebondit dans le vide et ça c'est très dangereux j'espère que ce sera corrigé et puis enfin les coups de couteau je trouve qu'ils sont abusés mais ça c'est sur tous les jeux pareil un coup de couteau ça fait plus de dégâts que euh, je ne sais combien de balles et ça c'est bien dommage mais voilà c'était vraiment pour trouver des points négatifs Et voyez notre victoire à 97% On a failli perdre un truc de zinzin Mais on a gagné au oh, la main Enfin au oh, la main On a eu chaud au oh, kiki Et voilà pour ce gameplay Donc voilà un petit peu ce que j'en pense N'hésitez pas à débattre en commentaire Les plus, les moins Qu'en pensez-vous Meilleur joueur de la partie Eh ben je suis un fantôme hein, Voilà c'est le cas de le dire <rire> En tout cas voilà les amis Le like ou le dislike En fonction de comment vous avez apprécié cette vidéo Et je vous laisse un petit peu la, la suite de cette vidéo Avec L7C Fox Des bisous L7C Fox la preuve qu'on s'amuse vraiment sur ce jeu. Bon visionnage. Tu te mets juste derrière une, une barricade, enfin quelque chose de ah oui, protégé. Oui. Et tu jettes la grenade. Oui. Euh, mais euh, comme par hasard, elle ricoche sur le bord au lieu de, de partir envers. Tu as raison Tu as raison, je vais le noter. Et ça rejoint ce que je t'ai dit quand tu franchis les barrières. En fait, il y a une sorte de dead. Il euh, y a une sorte de collision invisible en fait. Et c'est pour ça. Oui. Et eh ben voilà. Vrai, on dit, on dit, moi à plusieurs reprises je me suis dit mais merde putain, je, euh, je l'ai envoyé au-dessus quoi. Ouais ouais t'as raison tu vois. Bah donc tu vois et donc quand, ce que je te disais quand tu sautes les obstacles bah c'est pareil. Ok. C'est comme si t'étais une grenade. <rire> non mais je vais essayer d'y faire.. T'es une bombe, t'es une bombasse. Ah tu veux dire qu'il y a un petit temps d'arrêt, c'est ça Oui, ça y est, tu l'as eu Oui, je l'ai eu, j'ai essayé. Voilà, bah, je la gazelle oh, mais je me fais shooter oh, pour toi. Oh, ah mais c'est adorable. <rire> donc tu vois c'est le seul truc et ça casse un peu la dynamique. Oui. Alors, ça, tu vois, ça, je pense que c'est quelque chose qui sera. Ouais. Alors, sinon, que dire de plus de mal Bon, bah. Ben... C'est vrai que quand tu passes l'obstacle, il, un... il dirait qu'il y a un... un petit temps, mais très léger, quoi. Ah, t'as vu, c'est pas facile, hein. Ah, le, le, le spécialiste, en deux coups, il te one-shot, quoi. Ah, ah ouais, enfin, du coup, il te two-shot, quoi. te two-shot. <rire> mais si j'avais dit te two-shot, tu m'as. <rire> Oh, excellent mais attends mais tu sais que c'est vraiment un terme qu'on qu a toujours utilisé depuis longtemps j'avais jamais fait le lien bah ben oui Ah oh, excellent oh putain ça fait un peu le nombre de fois que j'aurais pu aller en prison oh oui oh, oh là là incroyable ça m'a étonné que t'aies pas parlé de attends c'est Didisland Didisland Les deux. Ça te, ça te branche pas peut-être Didisland Ouais, le 2 là, qui est sorti. C'est quoi Didisland Mais tu... Je me suis dit, il va peut-être faire un... Un Let's Play dessus ou quelque chose. Island. C'est Didisland, c'est ça Le 2. C'est <rire> <J 'ai> bien <rire> ça je connais pas, moi, Didisland Comment ça tu connais pas Didisland Mais c'est pas Di possible. Didisland Didis Non. <rire> le... D d e d e a d Mort, Dead ah dead. dead Island <rires> Dead Island mais tu dis Dead Island Attends me dis pas que t'avais pas compris quand même. Bah ça. non j'ai pas compris <rire>